Bonjour, euh, donc, euh, nous sommes ici euh, avec un problème de mouches euh, d'automne, les Musca autumnalis. Donc, ce sont des mouches qui arrivent en masse et qui s'installent euh, dans les habitations, dans les bureaux et, euh, et meurent donc, euh, par milliers, par dizaines de milliers euh, durant tout l'automne. Euh, bon, C'est un phénomène assez, euh, assez embêtant pour les entreprises par exemple. Parce qu'il bon, fait, fait encore assez bon, c'est l'été indien. Et, euh, et voilà, donc euh, on aimerait bien ouvrir les fenêtres. Il n'y a pas d'air conditionné. Euh, donc euh, les fenêtres sont. Euh, on, on sait les ouvrir. Et euh, il, y a, il y a des centaines de milliers de mouches partout. Et c'est dérangeant. Donc euh, il, y des, il y a des applications, donc des traitements externes à l'extérieur. Et ensuite en préventif, donc, on met des, des insectiseurs à mouches dans les couloirs. Et euh, il faut colmater donc, euh, les entrées euh, le long des, le long des, dans le couloir le long des fenêtres. Il y a des petites brèches et euh, ces petites brèches-là doivent être euh, euh, jointes. Et donc à l'extérieur, c'est un produit de contact que l'on met sur les vitres. Il y a une très bonne rémanence et euh, un excellent euh, knockdown. Donc le knockdown, c'est l'effet euh, choc qui. Euh, et détruit la majorité des rouges. Voilà, merci de votre écoute.